Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne les astres 10, c'est moi Zéna. Et voici les prévisions pour, du, du scorpion pour le mois d'avril 2020. Voici les emplacements des planètes durant le mois d'avril. La première semaine, voire dix jours du mois d'avril, porteront euh, des énergies difficile et très lourde. Le mois commence avec trois conjonctions lourdes. Mars et Saturne dans votre quatrième maison dans le verso, Jupiter et Pluton dans votre troisième maison dans le Capricorne et Mercure et Neptune dans votre cinquième maison. En général, ces conjonctions vont mettre beaucoup de pression sur tout le monde et chacun entre nous ressentira cette pression et ce fardeau d'une manière ou d'une autre. Globalement, nous allons entendre des nouvelles sur des personnes en autorité qui pourraient disparaître soudain de leur position, soit par démission ou à cause d'une maladie ou de la mort. On le souhaite pour personne, bien sûr. Donc ces personnes en autorité pourraient disparaître soudain et quelqu'un d'autre soudain prendra leur place. Pour vous, chers scorpions, les conjonctions qui vous affectent le plus sont celles entre votre gouverneur Mars et Saturne dans votre quatrième maison et la conjonction entre Jupiter et Pluton dans votre troisième maison. Vous aurez aussi une pleine lune le 7 avril, soit 8 avril pour l'Europe, une pleine lune dans votre 12e maison dans la balance, opposant bien sûr le soleil, qui est dans votre sixième maison. Donc ici on parle de la douzième maison où se trouve la pleine lune, de la sixième maison où se trouve le soleil, et de la conjonction de Mars et Saturne. Qui est dans votre quatrième maison toutes ces maisons deuxième quatrième et sixième sont des maisons très délicates avec aussi en plus les aspects délicats qui se passent entre elles donc cela signifie qu'il pourrait s'agir d'un déménagement rapide et inattendu soudain Soit que vous soyez forcé à déménager, ou bien vous prenez la décision soudain de devoir déménager. Ou que vous soyez dans l'obligation de vous éloigner de votre famille, de votre foyer. Ou que vous finissiez des études et vous quittiez votre lieu de résidence actuel pour déménager dans une autre région pour des fins professionnelles. Il pourrait aussi s'agir de la dissolution d'un commerce qui vous appartient mais qui coûte plus qu'il ne vous génère. Et ce, afin de vous trouver un autre projet ou un autre commerce ou une autre source de revenus. Il pourrait aussi s'agir d'un éloignement de votre foyer pour des fins de traitement ou des problèmes de santé. C'est pour cela, chers scorpions, je vous demande de prendre soin de votre santé, s'il vous plaît. Ne négligez pas les consignes concernant surtout le virus qui est, qui, qui est répandu présentement. Prenez soin de vous, donnez une attention très particulière à votre santé et votre bien-être. À propos de la conjonction entre Mercure et Neptune dans votre cinquième maison, la cinquième maison qui correspond entre autres aux aventures amoureuses ou les aventures professionnelles, comme par exemple lancer un projet lucratif. Cette conjonction pourrait vous faire voir les choses beaucoup plus belles ou beaucoup plus grosses qu'elles ne le sont en réalité. Alors il faut il faut vous abstenir de prendre des décisions cruciales, soit pour vous lancer en une relation amoureuse ou lancer un nouveau projet jusqu'à que Mercure quitte les poissons pour entrer dans le bélier le 11 avril. Donc le 11 avril, Mercure entre dans le bélier votre sixième maison et la vision sera beaucoup plus claire pour vous et vous serez en mesure de planifier et établir les stratégies et les plans pour si jamais vous aviez un nouveau projet à lancer. La nouvelle lune qui aura lieu dans le taureau votre septième maison le 22 avril et qui sera conjointe à Uranus pourrait vous apporter des nouveaux débuts inattendus comme un nouveau contrat, une nouvelle relation ou un engagement matrimonial inhabituel qui n'est pas vraiment traditionnel, qui pourrait changer votre situation financière. Mercure entre dans le taureau aussi le 27 avril et il sera lui aussi conjoint à Uranus. Et là aussi vous pourriez recevoir des nouvelles surprenantes qui seront fort probablement des bonnes nouvelles. Donc la fin d'avril sera beaucoup plus plaisante que son début. Le plus important, que les premiers 15 jours, vous fassiez attention à votre santé et la santé de votre famille. Prenez soin de vous et ne négligez pas les consignes des médecins et des experts afin qu'on passe cette période sainement. Mais aussi, il faut que vous soignez vos propos afin que vous ne rentreriez pas dans des confrontations qui pourraient escalader et finir par vous faire perdre certaines relations qui seraient importantes pour votre avenir. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers scorpions, ça c'est en général. Je vous donne rendez-vous dans les prévisions hebdomadaires aussi. Donc je répète, prenez soin de vous s'il vous plaît. Je vous embrasse tous, je vous aime beaucoup. À la prochaine.